Salut Salut On espère que vous allez bien, on vous souhaite une très bonne année 2023 puisque c'est la première vidéo de cette année, année sur la chaîne. Bonne année Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va vous annoncer une grande nouvelle, quelque chose qui va bouleverser la suite de notre vie ensemble. Mais avant ça, nouveau générique Et donc, on vous retrouve à présent, trêve de suspense, pour vous donner la bonne nouvelle on, on va, va se marier. marier Et on se marie en 2023. En décembre 2023. On s'est dit qu'on allait vous raconter euh, bah, la demande en fiançailles, etc. Vous parler un peu du mariage, mais c'est vrai que c'est pas un exercice évident. Euh, parce que bah, l'un comme l'autre, on n'est pas forcément trop à l'aise avec l'idée de parler euh, de notre euh, vie, vie privée. privée. Ouais. C'est ça. Déjà, pour moi, ça a été un grand pas de te présenter sur la chaîne, de te montrer un petit peu. Mais c'est vrai qu'en dehors de Disney, on ne parle pas de grand-chose qui nous concerne. Bah, Disney, ça va encore. Mais oui, euh, partager sa vie privée un peu. Après, là, ça va. Oui, ça va. C'est une bonne nouvelle en plus, tu vois. Mais bah, oui. Ce que je te propose, c'est qu'on leur raconte un peu notre demande... Enfin, notre demande... Ta demande en oui. fiançailles pour <rire> moi. Quand est-ce que tu t'es dit que tu allais me demander, maman Disons que le faire en voyage. C'était mon rêve. C'était ton rêve. Voilà, on en avait déjà parlé. Je savais en plus quel type de bague pouvait potentiellement te plaire. Parce que... Ça, je pense que c'est important de leur dire. Vas-y. <rire> c'est que le fait de me marier, c'est vraiment un rêve depuis que je suis toute petite. Genre, ça a toujours été l'objectif. Le que je voulais concrétiser dans ma vie. J je suis vraiment le type de fille qui a toujours rêvé de sa robe de mariée. Si vous avez déjà vu mon Pinterest, genre il y a 500, 600, peut-être 1000 épingles de mariage Disney et autres là-dedans. Enfin vraiment ça a toujours été un objectif de vie. Et donc tu savais quand même que c'était un de mes rêves et que c'était un truc qui était très important pour bah moi. Oui, et puis j'étais pas très subtile aussi sur mon envie de concrétiser la chose. Oui, effectivement. effectivement. <rire> <-ce> pas <rire> On peut dire que t'étais pas très subtile, non c'est clair. Genre, je, je savais que tu voulais te T'es te marié. Euh, Puis même la première euh, année où on s'est mis ensemble, au mariage de Laura. Oui, tu t'es presque battu avec une autre personne pour récupérer, euh, pour attraper le bouquet de la mariée. En fait. Euh, Laura a lancé son bouquet et j'aurais dû l'attraper parce qu'il était sur ma route, c'était ma trajectoire, et disons qu'il y avait une autre personne qui voulait vraiment beaucoup se marier, qui du coup s'est précipitée et a été un peu plus rapide que moi, Donc, du, du coup, coup on a divisé le bouquet Tu pas dû l'attraper, le bouquet a été il lancé, il est tombé par terre, la personne a été plus rapide que toi pour le ramasser, t'as perdu, je vois. <rire> Normalement c'est ça, on tu va vois. Pas commencer. sauf que comme la personne, je sais plus c'était quoi son nom, Laura. Ah, bah, Laura aussi Ouais. Ah oui, bon. Bah, du coup, comme Laura euh, a été bonne joueuse, elle a partagé avec toi son bouquet. Oui, parce que il bah, y avait le destin et il y avait la motivation, avait quoi. Le qui... destin <rire> <rire> Mais bon, ça aurait fait un peu trop tôt, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Ça faisait quoi, 6 mois 7 euh... mois 8 mois Ouais, 8 mois, je crois. Ouais, 8 ouais. mois, donc ouais, bon, c'était un peu tôt. Mais en tout cas, il y avait quand même une véritable envie de ma part d'arriver de... au truc. Mais donc, ouais. pourquoi ce moment-là Qu'est-ce qui t'a fait dire, ça y est, c'est la bonne, je suis prêt bah, c'est la bonne, ça je le sais depuis qu'on s'est rencontrés, tu vois. Oh. Mais c'est juste, je sais pas, je dirais que je me sentais, euh, je me sentais prêt à le faire, euh, c'était l'occasion parfaite de le faire, euh, tu vas pas non plus en rajeunissant. <rire> <rire> non mais parce que... <rire> ouais, excuse-moi. Mais c'est toi, genre moi, dans ta tête, tu voulais grave être marié avant tes 30 ans. Oui, bah là c'est mort. Dans ton objectif de vie. Oui, donc, oui, oui, c'est là c'est trop tard. <rire> <rire> Mais euh, disons que c'est juste un tout petit peu trop tard, pas trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop tard. <rire> c'est vrai, un peu et puis il y avait aussi le fait que je te disais que je voulais me marier le 15 juin 2024, de base, bon, finalement on a avancé la date, et donc que j'avais besoin de beaucoup de temps pour préparer le truc, oui. et donc tu savais qu'il euh, fallait que ça approche. C'est ça, qu'il fallait euh, normalement deux ans entre la demande et le mariage. Quand est-ce que tu as acheté la bague <rire> Je crois que je l'ai acheté, c'était, euh, je sais pas, ça devait être deux, deux mois avant qu'on parte peut-être Donc en juin, vers mon anniv euh, Ou en mai Non, plus en juin, je crois. Après mon anniversaire Parce que je crois que tu l'avais pas quand on est parti en, en Italie. Je crois que je l'avais, mais j'avais pas l'intention de le faire en Italie. Alors qu'il faut savoir que moi j'étais persuadée que ça allait avoir lieu en Italie. Déjà parce que j'avais un petit présage, parce qu'on avait parlé de la bague de mes rêves quelques mois avant et je m'étais dit je vais faire comme si j'avais complètement oublié cette conversation, mais enfin, mmh. je vois, tu vois, je sais que ça va arriver. Et pour moi, l'Italie, mon anniversaire, c'était vraiment le moment idéal. En plus, l'Italie, destination romantique par excellence, etc. Et en fait, le matin même de mon anniversaire, bah, tu m'as offert mon, mon cadeau d'anniversaire. Et là, oui. j'ai compris que j'allais pas avoir autre chose. Bah oui. <rire> et du coup, j'ai fait la tête toute la journée, mais je lui ai pas dit pourquoi. <rire> bah oui, tu, tu me l'as dit que après, du coup. Bah oui. Après. Bah oui. Pourquoi tu faisais la tête <rire> Bah ben ouais, ouais, non. <rire> Donc l'Italie, c'était mort. Ok. Ouais, Italie, Et donc ton plan, c'était de le faire pendant nos vacances en Croatie Là, c'était sûr que pendant la durée des vacances, j'allais réussir à trouver le moment parfait pour le faire. Quoi. Comment tu l'imaginais, la demande en mariage idéal hmm, bah, Déjà, le genou à terre. Oui, ça c'est mieux effectivement. <rire> Et ensuite, sinon à part ça, disons que je voulais pas le faire dans une scène de la vie euh, quotidienne. quotidienne. Genre dans notre cuisine. Ouais, le faire dans notre cuisine ou à la maison, même si parfois c'est super bien fait. Hein. Ouais. Genre, tu sais, tu peux faire une décoration spéciale. Après, t'étais peut-être influencée par le fait que tu savais aussi que je rêvais de me marier en voyage. Ouais, d'avoir de, ta demande en voyage. Ouais, effectivement, parce que t'as dit de te marier. Ah oui Exactement, donc forcément j'ai été un peu influencé par ça, mais je trouve que l'idée est plutôt pas mal aussi de le faire en vacances. Euh... Ouais. Et après, en fait, le problème c'est que je voulais que ça reste vraiment une surprise pour toi, que tu te doutes à aucun moment, <rire> que, que, que quand ça tombe, tu t'y attends pas Et en fait. Et c'est pas facile. Et hein. c'est pas facile parce que vu que je suis pas, honnêtement, je suis pas vraiment le genre de personne qui organise là les surprises, euh, qui prévoit voir des petites activités secrètes, c'est plus elle du coup qui fait ça, ça fait que si moi je le fais, automatiquement c'est suspect. Ouais. Surtout là euh, que... Enfin, t'insistais pas mal pour le mariage ou autre. Moi je te disais, ouais non, je suis pas prêt, on va voir, on a le temps. Euh, tu vois, j'étais obligé de, de broder un peu pour t'écarter de cette piste, mais si tout d'un coup je te dis oui, euh, j'ai pris un, un, un restaurant, euh, on va y aller un, un truc super classe, tu vois, tu peux t'en douter ou attendre quelque mais chose. Mais t'avais un peu en tête le resto quand même. En fait, je, je l'avais en tête, mais j'arrivais à le placer subtilement parce qu'à chaque fois, généralement, c'est toi qui m'en parlais. Parce qu'en fait, on passait devant un restaurant quand on était en Croatie qui était genre super classe, on se disait waouh, ouais, c'est grave En plus, parfois, tu disais c'est un endroit pas fait pour faire une demande, et moi, du coup, je disais oh bah oui, c'est sûr. Après, on peut on pourrait y aller juste pour se faire un petit plaisir, genre on y va, on une soirée sympa et moi dans ma tête je me disais que si jamais <rire> tu étais d'accord pour le faire potentiellement je le ferai là mais j'insistais pas trop pour qu'on y aille non plus et j'allais ouais. pas réserver non plus sinon ça aurait été ouais mais euh, oui prodigieux. plusieurs fois tu m'as tendu des perches en mode ah, ce serait bien qu'on aille dans un restaurant un peu stylé pour mon anniversaire tout ça ouais. et j'ai rien vu venir mais quand je vous dis rien du tout en fait après l'échec de naples dans ma tête c'était fini tu ouais. vois ça allait pas se passer donc du coup comme je pensais que ça allait pas avoir lieu mais que j'avais toujours envie je, disons que je tendais des pères j'étais là en mode « Allez, demande-moi, cette main est vide, <rire> prouve-moi ton amour <rire> !» mais, après... mais avec de l'humour, hein, je précise quand même, hein, parce que... Pas toujours. Hein. Si. <rire> Pas toujours <rire> Mais bon, tout ça pour dire qu'à mon anniversaire, du coup... Ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu deux choses, donc il y avait l'atelier ouais et il y avait aussi la visite des décors de Game of Thrones, puisque Tonton Pixie adore cette série. Oh, mais c'est à la place, du coup, ce qu'on a vu, au final. non, non. En fait... L'activité Game of Thrones, c'était toute la journée, avec à la fois un repas euh, typique sur place, etc. C'était une activité très complète et qui coûtait très cher. Mm. Et en fait, il euh, n'y avait que nous deux dans l'activité, donc ils l'ont annulée. Et c'est là, en fait, que j'ai dû trouver un plan de remplacement. Mm. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre tour de Game of Thrones, mais beaucoup plus petit. Et à côté, j'ai choisi euh, de prendre une euh, croisière au coucher du soleil autour de Split, avec un groupe qui jouait en live mm. euh, pendant deux heures. Et donc, du coup en fait j'ai <rire> organisé sans le savoir ma propre Exactement. demande parce que là du coup c'était le moment parfait parce qu'on était, euh, tu mettras des photos pour illustrer je pense, bien sûr. du coup on était sur le bateau euh, ah, on rigolait bien on, on faisait bien. plein de photos c'est euh... ça, au coucher du soleil avec euh, un, un groupe comme tu l'as dit qui jouait c'était vraiment un cadre euh, bah, pas parfait romantique euh, Même moi, je en le plus on s'amusait bien euh, on buvait des boissons euh... <rire> On grignotait un ouais. petit peu. grignotait de façon illégale parce qu'il n'y avait rien à manger oui, sur le toi bateau J'avais ramené. <rire> ça. des chiffres dans mon sac. Ouais. Voilà, enfin bref, on rigolait. À ça ce me, ça me fait... serait jamais venu à l'idée que tu me demandes en mariage le jour de ton anniversaire. Oui, mais c'est surtout à ce moment-là, je pense... Euh... Bah, je trouvais que c'était un très bel endroit, j'arrêtais pas de te le dire, genre vraiment, ce serait une... incroyable, tu vois. Que Quelqu'un fasse une demande en mariage ici, mais à aucun moment je me suis projeté en me disant oui, que c'est parce que dans ta, dans ta tête tu pensais pas que j'allais faire ma demande euh, là euh, prochainement non. ou de, enfin après l'Italie, vu que c'était juste avant, euh, voilà. Ouais, et puis comme je te le disais, enfin dans ma tête, euh, tu étais pas prêt, tu le ferais pas, euh, donc encore moins le jour de ton anime, et c'est aussi pour ça que j'étais aussi insistante. Ouais, alors que moi, tu vois, pendant toutes les parce que du coup, c'était pas le premier jour du tout des vacances, non, ça faisait des jours que dans ma fin en fonction de ce qu'on faisait, <rire> J'avais la bague sur dans moi, la au cas où, dans ma sacoche, ma petite poche secrète. Et alors, comment ça s'est passé euh, bah, Du coup, ça comment ça s'est passé bah, En fait, à peu près, euh, je sais pas, je dirais aux trois quarts de notre ouais. petite périple en mer. Euh, je t'ai demandé si tu voulais bien... Euh, T'as venir avec moi à l'avant du bateau histoire qu'on soit un petit peu au calme. On profite on profiter en fait. On profite exactement. Le soleil s'était couché donc il y avait plus autant de monde à l'avant du bateau. C'est ça, c'est ça, ça. puis comme on était proche de la musique, histoire de se mettre un peu au calme, donc forcément toi t'étais d'accord. Et euh, du coup, ben, on ça, avancé à l'avant du bateau. Euh... Et là, ben, du coup, euh, j'ai fait mon petit discours. Et j'ai dit, oh, c'est un endroit parfait pour faire une demande en fiançailles. Tu as fait, et eh bah ben, tu sais quoi Et j'ai dit franchement, si c'est une blague, c'est pas drôle hein. vrai. <rire> Et là, t'as ouvert ta sa gauche et j'ai en mode Mais non. Mais non! Mais non! Et là, tu as mis ton genou à terre et tu m'as dit, euh, c'est toi mon plus beau cadeau, je crois. Ouais, je, je, je crois que j'ai dit, oui, euh, aujourd'hui c'est mon anniversaire et c'est toi le plus beau cadeau que la vie m'a fait. Donc, euh, après, j'ai dit tes noms. Ah oui, c'est vrai, tu as dit tous <rire> mes noms parce que j'ai trois prénoms. Et après, je t'ai demandé si tu voulais m'épouser. Et moi, <rire> dans l'euphorie du moment. <rire> J'ai pas dit oui, j'ai dit je t'aime. Mais bon, moi j'ai pris ça comme un oui. <rire> oui, c'était un oui. On va vous mettre la vidéo, mais euh, on n'entend rien. <rire> parce que il bah, y a du bruit, parce que. Puis c'était pas prévu aussi. Donc c'est quelqu'un en fait qui était à côté de nous pendant la demande en mariage qui, qui a pris. Euh... Non, elle d'ailleurs. Ouais, une fois. vraiment. Super souvenir qui a eu la délicatesse de filmer, on a eu une autre personne aussi euh, un peu plus loin sur le bateau qui nous a pris en photo mais on voit rien, oui. mais l'intention était là et puis elle était complètement torchée aussi donc ça <rire> n'aide pas, mais l'intention était là On a annoncé la nouvelle aux, aux, gens, aux membres du groupe qui jouaient sur le bateau. Oui, c'est vrai, on leur a dit du coup on a quelques photos, puis je pense que ça se voit à ma tête mais genre j'ai dit de bonheur vraiment, euh... genre euh... <rire> j'ai jamais été aussi... Euh, pff, toute ma vie. <rire> Et puis euh, bah voilà, donc 24 juillet 2022, on s'est fiancés. Je ne vous partage pas beaucoup de choses sur ce sujet parce que je voulais vraiment attendre le bon moment pour vous en parler. Euh, mais c'est vrai que ça a pris quand même pas mal de temps dans nos vies ces derniers mmh. mois et puis bah on n'a pas fini là encore. Hein. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, bah, j'ai filmé tous les préparatifs, en oui. tout cas une bonne partie. Et donc du coup, bah, vous allez pouvoir découvrir ça avec nous. Alors, pas tout de suite parce que bah, on veut que ce soit une totale surprise pour nos proches quand ils vont découvrir le jour J. Donc euh, tout ce qui va être robe de mariée, tenue du marié, euh, faire part, déco, etc. Mm. Bah, vous verrez pas ça tout de suite. Mais en janvier 2024, du coup, on vous montrera tout. Et donc là, on en est où bah Là, pour l'instant, on a trouvé le lieu. On a trouvé le lieu. On a trouvé le traiteur. Parce ah. qu'en en fait, c'est avec le lieu. Voilà. <rire> Et le DJ aussi. Et le DJ aussi, effectivement. <rire> voilà, c'est un petit package sympathique. On a booké la vidéaste. Oui. Euh, le photographe on a, est on en, en discussion c'est voilà. en cours mais on sait déjà qui on va prendre t'as trouvé ta tenue ouais toi t'as trouvé ta tenue j'ai trouvé ma tenue même s'il a bien il faut que j'apporte quelques petites modifications on a une bonne partie de la déco qui est faite euh, mm -hmm. avec Laetitia euh, alias des Dream Universe, euh, qui est aussi ma témoin d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un sacré challenge, et franchement je la remercie du fond du cœur pour euh, toute l'aide qu'elle a pu nous apporter depuis le début, ouais, parce que clair. franchement vous n'êtes pas prêts. C'est vraiment genre euh, enfin, la plus belle partie du mariage pour l'instant. Euh. Mmh. Enfin, je suis très contente de ça. Les faire-parts sont en cours de fabrication, par mes soins. Donc, du coup, bah, dans ce qui nous manque, il me manque toute la mise en beauté pour moi. Mm -hmm. Il nous manque les cours de danse aussi, parce qu'on va ah, en oui. prendre. Et a... enfin, on... j'ai une idée un peu particulière euh, de ce que je veux faire pour euh, la première danse. Qu'est-ce qui nous manque d'autre bah, Je crois qu'on est à peu près bon. Hein. Si, la fleuriste aussi. Ah oui, les fleuristes aussi, effectivement. Ouais. Mais on a bouqué quand même l'ensemble de notre prestataire. Mm. Donc, euh, on est pas on trop est mal. On est plutôt avancé. Ouais. ouais, on est plutôt est avancé. Disons que j'y mets tout mon cœur et tout mon temps quoi. aussi. <rire> et il nous reste le voyage de noces aussi. aussi à organiser. Mmh, effectivement. Et on vous en filmera sûrement une partie. Pour l'instant, je vous en parle pas parce que euh, bah, on n'a rien de bouquet. Mais euh, j'ai déjà mes petites idées de où est-ce qu'on va aller ce qu'on va faire. Je pense que vous vous en doutez aussi. Si vous avez des idées, euh, dites-les-nous en commentaire. Je ne dirai rien, mais je verrai quand même. Euh, donc voilà, un petit bilan un peu de là où est-ce qu'on en est dans notre euh, mariage et dans nos préparatifs. Euh, si jamais ça vous tente de travailler avec nous que vous êtes un prestat de mariage mmh. n'hésitez pas à nous contacter ça peut être oh intéressant oui, oh oh. potentiellement de faire travailler la Pixie Army et de collaborer <rire> ensemble euh, notamment pour les voyages puisque pour l'instant on n'a pas du tout avancé sur cette partie là euh, Bon bah vous vous en doutez je ne vais pas être très présente en 2023 non plus je vais essayer de rester à un rythme d'une vidéo par mois sur la chaîne euh, ça me paraît raisonnable et euh, par contre je garde le podcast avec un épisode par mois mais le lundi matin voilà. exactement <rire> tu vois bon et bien sûr ce la Pixie Army euh, on va vous laisser on... et on vous fait plein de bisous <rire> <rire> allez bisous bisous bisous salut salut des futurs mariés <rire>